Dans cette vidéo, nous allons découvrir la notion de ratio et l'appliquer à l'écriture de ratios égaux et enfin tester si des nombres sont dans un même ratio. Une autre vidéo de la chaîne YouTube Mat2730 traite par ailleurs des partages proportionnels et de la détermination d'un effectif à partir d'un ratio. Avant de définir ce qu'est un ratio, prenons deux exemples afin de mener quelques observations. Si dans une classe la proportion de filles est de 1 tiers et celle des garçons est de 2 tiers, alors on observe qu'on peut compter une fille pour deux garçons. Dans cette situation, on dit que le ratio fille-garçon est de 1 pour 2, et on note ainsi. Voici un deuxième exemple. Pour faire du béton, le mélange ciment-sable-gravier respecte le ratio 1 pour 2 pour 3. Autrement dit, pour préparer du béton, on devra mélanger un seau de ciment avec deux seaux de sable et trois seaux de gravier. Mais on pourrait aussi mesurer avec une brouette, et l'on aurait alors à mélanger une brouette de ciment avec deux brouettes de sable et trois brouettes de gravier. De ces observations, on voit la notion de ratio se dévoiler. Un ratio est l'expression d'une proportion entre les différentes parties d'un tout, et non pas une proportion parmi un tout. Ainsi, un ratio est une comparaison de ces différentes parties. Un ratio se note avec deux points. Par exemple, le ratio suivant se lit 3 pour 7 pour 1. Voici la définition d'un ratio. Dire que deux nombres a et b sont dans le ratio 4 pour 5 signifie que a sur 4 égale b sur 5. Cette définition se prolonge avec trois nombres ou plus et devient alors Dire que trois nombres A, B et C sont dans le ratio 2 pour 3 pour 5 signifie que A sur 2 égale B sur 3 égale C sur 5. Fort de cette définition, nous allons pouvoir écrire des ratios égaux. Par exemple, écrivons un ratio égal à 4 pour 3. En utilisant la définition avec deux nombres A et B qui sont dans ce ratio, on peut écrire que A sur 4 est égal à B sur 3. A l'aide de l'égalité des produits en croix, on obtient 3A égale 4B. Si on choisit de multiplier ces deux membres par deux, on obtient 6A égale 8B. Et par voie de conséquence, A sur 8 égale B sur 6. Autrement dit, les nombres A et B sont aussi dans le ratio 8 pour 6. Ainsi, les ratios 4 pour 3 et 8 pour 6 sont égaux. On remarque que pour écrire un ratio égal à 4 pour 3, il a suffi de multiplier 4 et 3 par le nombre non nul de notre choix, ici 2. Voici un autre exemple. Écrivons un ratio égal à 2 pour 5 pour 4. On peut, compte tenu de la remarque précédente, utiliser un tableau de proportionnalité. Écrivons sur la première ligne notre ratio. Choisissons un coefficient de proportionnalité, par exemple 3. Et l'on obtient alors sur la deuxième ligne le ratio 6 pour 15 pour 12 égale au ratio 2 pour 5 pour 4. Cela signifie que si dans un groupe de personnes le ratio anglais-allemand-espagnol est 2 pour 5 pour 4, on trouve 2 personnes parlant anglais pour 5 personnes parlant allemand et 4 parlant espagnol. Mais aussi que pour 6 personnes parlant anglais, 15 parlent l'allemand et 12 l'espagnol. Une des applications de l'écriture de ratios égaux est la simplification des ratios. Cherchons à simplifier le ratio 48 pour 72. Pour simplifier ce ratio au maximum, il faut diviser 48 et 72 par leur plus grand diviseur commun. Pour cela, utilisons leur décomposition en produits de facteurs premiers. Voici celle de 48 et voici celle de 72. Leur plus grand diviseur commun est... 2 x 2 x 2 x 3, c'est-à-dire 24. Si on simplifie le ratio 48 pour 72 par 24, on obtient alors le ratio 2 pour 3. Terminons cette vidéo en testant si les nombres sont dans un même ratio. Un écran de télévision est au format 16 neuvième. On veut trouver un écran d'ordinateur qui ne déformerait pas une image de cette télévision. On a le choix entre deux modèles l'un dont le format est affiché 1024 par 576, et un second dont le format est affiché 1280 par 960. Pour vérifier si ces nombres sont dans le même ratio, on va tester la définition avec les deux formats d'écran d'ordinateur. La télévision est au format 16 e autrement dit, A sur 16 est égal à B sur 9. Prenons le premier écran d'ordinateur. Cette égalité est-elle vraie lorsque A vaut 1024 et B vaut 576. Autrement dit, les fractions 1024 16e et 576 9e sont-elles égales Comme la première fraction est égale à 64 et que la seconde est elle aussi égale à 64, alors l'égalité est vérifiée et l'image ne sera donc pas déformée sur cet écran. Avec le deuxième écran d'ordinateur, l'égalité A sur 16 et B sur 9 est-elle vraie pour A égale 1280 et B égale 960 Autrement dit, les fractions 1296e et 969 e sont-elles égales Comme 1296e, c'est 80, et que 969e, c'est environ 107, alors l'égalité n'est pas vérifiée et l'image sera déformée. Pour terminer cette vidéo, on peut reprendre une des premières remarques qui est très importante, à savoir que le ratio exprime une proportion entre les différentes parties d'un tout, contrairement aux autres usages classiques de la proportionnalité, exprimant une proportion d'une partie par rapport à un tout. C'est-à-dire que le ratio traite de la proportion entre des filles et des garçons d'un groupe, et non pas de la proportion des filles ou des garçons au sein de ce groupe.